Chers traders, vendredi 13 septembre, bonjour. <coughs> eh bien écoutez, la fête continue. Comme nous vous l'avons dit déjà hier, nos prévisions de fin août ont été atteintes. La zone visée par le Dow Jones a enfin été rattrapée. Ça en fait de beaucoup de points. Et les marchés reste quasiment inchangé et même en légère progression ce matin. Il digère tranquillement les annonces de la BCE d'hier. Alors bien évidemment, la volatilité intraday, qui était gigantesque hier, ça faisait un petit peu porte de saloon, a fortement baissé. La volatilité implicite reste correcte. Euh, et donc nous devons agir dans des marchés qui sont encore en très très bonne santé nous verrons si c'est confirmé cet après-midi par la séance américaine mais pour le moment ces dernières semaines ont été extrêmement prolifiques à la hausse dans ce contexte ce matin nous avons réalisé trois trades gagnants sur trois accompagnés de deux médailles belle matinée Espérons que ce, cet après-midi sera encore plus prolifique. Nous vous souhaitons à tous de bons trades, une bonne journée, un bon week-end et à lundi.